Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je teste vraiment Et aujourd'hui on va tester le site Tali Wedge, je, je, je sais pas comment ça se prononce Ce site là quoi Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site de vêtements, accessoires euh, Il y a même un peu de décoration, des trucs comme ça Au niveau des tarifs, donc c'est pas un site chinois ni rien Au niveau des tarifs, je dirais un peu équivalent à H&M Parce que c'est pas genre aussi cher que Zara je ne sais même plus comment j'ai connu ce site. Euh, je crois que j'ai vu la boutique à La Mézière, donc à Rennes, enfin du coin de Rennes. Je me suis dit tiens je connais pas du tout et bah j'ai décidé de faire une commande. Donc il y a un site internet, donc voilà vous pouvez commander, mais il y a également des boutiques. Et en, a, en baladant sur le site en fait j'ai eu beaucoup de coups de cœur, donc je me suis dit vas-y je commande et je fais un jeu test vraiment là-dessus. Pour rappel, les jeux test vraiment, le principe c'est que c'est moi qui achète les produits, il n'y a pas de partenariat. Les, les marques, les sites ne sont absolument pas au courant pour voir justement s'il y a une différence quand c'est un partenariat. On va parler de la livraison, des choses comme ça, en fin de vidéo. Comme à chaque fois, j'ai essayé de prendre vraiment de tout pour tester un maximum de choses. Bon, c'est du hasard, mais j'ai commencé par la pièce. Vraiment, je l'ai vue. J'ai mis un gros coup de cœur sur ce suite, donc c'est un sweat. Emballé dans des sachets individuels, donc ça c'est cool. Waouh, la matière est top. Oh là là là là là là, là. Bah le coup de cœur est présent même en vrai, donc je suis... Voilà. Je suis joie mettre de bonne humeur pour toute la journée donc c'est un sweat sans capuche hein, un petit sweat bordeaux avec des espèces de marguerites dessus, enfin en tout cas des fleurs blanches vraiment partout partout en bas un petit nœud et c'est un sweat assez court, quoique je l'imaginais plus court que ça, oh il était en solde donc normalement il est à 16 16€, là il était à 5 5€ enfin 4,99€ pour pas cher du tout. Du coup, il n'y avait plus beaucoup de taille et j'ai dû prendre XS alors qu'à la base, je voulais prendre S pour que ce soit un peu loose. Et en fait, même en XS, il est loose. Donc je pense que ça taille un peu grand. Enfin, en tout cas, pour ce suite là. C'est un suite assez fin, donc parfait pour l'automne qui est genre ma saison préférée. J'ai beaucoup trop hâte de remettre des rouges à lèvres Bordeaux avec ce genre de pull. -là. Je pense qu'avec un jean taille haute, euh, rentrer un peu dans le jean, ça va être trop trop beau. Euh, un peu molletonné à l'intérieur. Enfin, oh, j'adore, j'adore, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Certains vont dire c'est tout simple. Et c'est un vrai coup de cœur, je sais pas pourquoi, c'est du XS Normalement je fais du S et il est quand même large Et euh, Plutôt, euh, enfin vraiment, un peu limite Grand j'ai l'impression quoi Donc moi j'adore parce que ça fait un effet loose Mais je vous conseille de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Je... Vous allez voir avec la suite, j'ai vraiment l'impression que ça taille grand ce site. Deuxième article. Qu'est-ce que j'ai pris déjà oh, oui je sais. Ah oh, oui je sais, je sais, je sais. Waouh waouh waouh. Pourquoi wow. je fais waouh Parce que la réalité est plutôt folle. Donc j'ai pris une robe. Une espèce de robe matière sweat pareil, euh, coton je pense très épaisse. Donc ça, ça pareil, ça va être génial pour l'automne. En fait elle est noire, toute simple. Resserrée à la taille et elle part en jupe patineuse. Donc euh, ma forme de robe et de jupe préférée, patineuse. Et donc elle est en débardeur avec des petites ficelles. J'ai pris une taille S et elle est à 29,99 et elle était en solde aussi je crois. Donc je la trouve très jolie, euh, vraiment la qualité est dingue. Elle est très lourde, donc on sent qu'elle est vraiment de bonne qualité. Les finitions sont super, il n'y a aucun fil qui dépasse ni rien. Est-ce qu'on sent le coup de cœur sur le site déjà Bon, j'ai déballé que deux articles, il ne faut pas que je m'avance trop. Et je pense que la longueur est parfaite à voir portée, avec des collants à motifs... Des petites bouts de talon et un perfecto en simili cuir. Vivement l'automne purée, j'ai tellement hâte d'être en automne. Bon alors elle, sur tout le corps, en fait, elle me moule. Elle est vraiment très moulante, elle est très belle. Mais donc j'ai pris une taille S, normalement je fais ouais XSS. Et vous voyez c'est encore un peu grand à ce niveau-là. Donc c'est quand même très joli. Mais ça baille un peu. Donc euh, c'est dommage. Qu'est-ce que. Oh oui donc c'est une brassière, donc motif à, à moitié à poids comme ça, comme vous pouvez voir. Un débardeur mais des, quand même des bretelles assez larges. En fait, devant, il y a un petit trou et derrière, elle est vraiment élastique. Ding, ding, ding. Donc, je pense qu'elle va être très confortable. Donc, j'ai pris une taille XS et je pense que j'ai bien fait. J'ai fait ça parce que j'ai une toute petite carrure et des petits seins. Donc, elle était à 12,99. Et en fait, il y a moitié des rembourrages. Je la trouve très belle. Encore une fois, qu'elle était de dingue. Vous me conseillez de porter ça avec quoi Je pense qu'avec une... un pantalon très taille haute ou une jupe taille haute, ça peut être très joli. Mais je vois pas comment la porter, sinon parce que enfin, vous allez voir porter, mais ça va être... On voit tout mon ventre et je suis pas trop à l'aise avec mon petit bidou, j'ai un peu du gras donc je veux vos conseils. Bon alors, petite update, elle est malheureusement un peu trop grande pour moi donc j'ai resserré le nœud au maximum. Mais malgré tout, enfin... Voilà, on peut le voir, je nage un peu dedans en fait, enfin là ça baille et tout, et c'est du XS dont je comprends pas trop, mais elle est trop grande pour moi, donc ça taille, ça taille quand même grand, j'ai l'impression ce site. Ouais, j'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec les vêtements, et ah j'aime trop Ça je me suis dit c'est trop mignon et je pense que je mettrai ça dans mon décor YouTube, je vais peut-être un peu le changer et je mettrai ça. Donc c'est une lampe cactus, elle est trop mignonne, elle est trop mimi, et elle était en solde, à la base elle était à 9,99 et je crois que je l'ai acheté 2,99, donc... C'est pour ça que j'ai craqué, j'adore Donc voilà comment elle est, elle est pas trop mignonne Faut que je la lave, il y a plein de traces de doigts Donc c'est à pile, donc très pratique Je sais pas encore où il faut que je le refasse Mais oui, je vois ça qui m'arrive sur ma main J'ai pris des bijoux pour tester un peu J'ai pris un collier et j'aime trop Pareil emballé dans son petit emballage individuel ah, Je le pensais pas du tout aussi long que ça Sur le site, enfin, j'avais pas l'impression que c'était comme ça Mais c'est pas grave, j'adore C'est un espèce de sautoir avec double collier Donc vous voyez, voilà comment ça rend les petits, les petits cercles Très joli, donc il m'a coûté 6,99€ Voilà, j'adore les longs colliers comme ça Sur un, une robe toute simple Et bah ça peut donner un petit truc à la tenue tu vois, et j'adore, il est pas cher du tout Alors, on continue déjà Avant dernier article, et ça j'ai très peur Parce que j'ai pris un jean, prendre des jeans ou des pantalons Sur internet, surtout les jeans en fait je suis pas à l'aise parce que je trouve ça très risqué. Bon, au pire, je peux retourner l'article, mais oh là bah là. Bah. Donc, j'ai pris un jean bleu taille haute parce que je n'ai plus de jean bleu à ma taille. Et je voulais un jean tout simple, taille haute parce que les tailles hautes, c'est ce que je mets le plus et j'adore ça. Donc, voilà la couleur. Déjà, la couleur est très très belle. Donc, vous voyez, bleu foncé, un peu délavé. J'ai pris une taille 34 et le jean est à 35,99. Donc, c'est vraiment le, les prix qu'on voit chez M ou à Zara, ça par contre. Push-up, il fait aussi. Ah bah, si ça peut me donner un peu de fesses, ça m'arrangerait. Je pense qu'il va m'aller. Oh, il est vraiment très taille haute. Vous voyez donc des petites poches, ça fait vraiment des toutes petites poches sur les fesses. Donc ouais, il y aura l'effet push-up c'est sûr. Devant c'est comme ça, vous voyez il y a des petits détails et tout. Et sinon bah après il est tout simple. Hein. Euh, J'ai l'impression par contre qu'il va être un peu court. Après c'est pas grave quand je mets des boots ou quoi, et puis même sinon je fais des petits revers. Mais je, voilà, je ne trouve jamais des pantalons assez longs pour moi. Donc apparemment c'est le modèle Kiera. Oh, j'adore, c'est rose gold. Bon il est très élastique donc euh, ouais, il est stretch. Donc ouais il est super stretch même. Donc oui, je pense qu'il va m'aller et euh, il doit être très agréable du coup à porter. Avec bah, quand même des passants pour une ceinture. Je le précise parce que j'ai déjà acheté des jeans taille hautes et il n'y avait pas de passants pour la ceinture et c'est très chiant. Du coup, bah là, il y en a. Enfin, vraiment top, top, top la qualité. À voir s'il va me durer dans le temps. Et dernier article, en fait, ce sont des bijoux. Ah, j'aurais dû faire une plus grosse commande. Mais bon, après, ça monte vite. là, Ça, ça va vite, quoi. Un petit lot de bagues. Alors, je vais pas défaire du coup parce que... Avec le déménagement je vais tout perdre. Ce qui est bien c'est qu'on pouvait choisir la taille pour les bagues. Donc il y avait S, M, L. J'ai pris taille S parce que j'ai des tout petits doigts. Oh mais les ongles, ce n'est pas possible. Et euh, bah, je pense que du coup ça va être vraiment bien dans ma taille. Ouais ça va être carrément dans ma taille ça. Donc après c'est des bagues vraiment euh, toutes simples, hein, vous voyez. Il y a deux gros anneaux comme ça. Et euh, après c'est des petits triangles, rectangles et tout. Vraiment des bagues tout toutes simples mais moi j'adore en mettre plein. Et euh, du coup bah, j'en avais plus parce que toutes mes autres bagues ont rouillé. Voilà, enfin ce sont oxydés. Bon alors je pense que vous l'aurez compris, ça a plutôt été très explicite dans la vidéo là, mais euh, j'adore. Énorme coup de cœur. Je sais pas si à Besançon il y a une boutique de cette marque là, mais s'il y en a une, je crois que je vais passer ma vie là-bas, ce n'est pas possible. La qualité des articles est vraiment bonne, très très très très très bonne. Pour vous parler de la livraison au cas où vous voulez commander sur internet, euh, mon colis est arrivé en deux jours à peine vraiment et j'avais pas pris de livraison express ou quoi c'était enfin c'était par le transporteur DPD euh, mieux que Chronopost que je déteste ça les retours sont gratuits aussi ah non en fait le bon il faut le télécharger sur le site et l'imprimer mais après du coup il y a pas de soucis, quoi c'est gratuit Remplissez le document avec les articles que vous souhaitez retourner. Moi, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Si jamais bah, un des articles vous intéresse et si je les retrouve tous, mais je pense que oui, j'ai commandé il y a vraiment euh, 4 jours, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres sites, d'autres marques que vous voulez que je teste vraiment, soit vêtements ou maquillage, même si je sais que vous préférez les je teste vraiment de mes vêtements. Moi aussi, vous me direz. Donc voilà. Et puis n'hésite pas à me dire si tu connaissais cette marque et euh, ce que t'en penses. Mais en tout cas, gros quicker. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao.